Bonjour les astros Alors, où vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo fait suite à la vidéo M42 en 42 minutes. J'ai été très très agréablement surpris par vos commentaires et euh, l'engouement que cette vidéo a suscité. Je peux même dire que euh, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous, grâce à vos commentaires. Alors de ce fait, euh, je vais répondre à pas mal de, de, de vos interrogations et de vos commentaires. Et puis je vais également euh, mettre en lumière certains commentaires qui m'ont appris beaucoup de choses. Hein. Euh, et je vais commencer par euh, les crayons. Dans un des commentaires, on m'explique, bah oui, mais alors euh, je comprends pas trop parce que euh, bah, tu utilises un crayon euh, pour faire ton dessin. Euh, Qu'est-ce que c'est hein, Est-ce que tu peux me parler euh, de ce crayon Alors, voilà, moi j'ai été un très très mauvais élève dans cette vidéo. Je vous ai montré ce qu'il faut pas faire. Euh, il faut en fait utiliser pas un crayon, mais des crayons. Ici, j'ai une, euh, bah, une boîte de crayon classique. Euh, donc, c'est une boîte en acier, voilà. Avec à l'intérieur un, un compendium de crayons qui va donc de, euh, alors, de 4B, donc 2B, 1B, HB, 1H, 2H. Alors on va parler maintenant de la dureté des crayons. Alors à quoi servent tous ces crayons Ces crayons, euh, vous avez comme je vous l'ai dit, euh, bon, vont servir euh, à euh, soit euh, étaler du graphite pour faire des zones nébuleuses et floues, ou soit à marquer des contours euh, ou euh, à pointer des étoiles. Donc euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque crayon a sa spécificité. Le crayon de type H, donc là on a du 1H et du 2H, ce sont des crayons à mine sèche, c'est-à-dire qu'elles euh, elles vont marquer la feuille et on ne va pas pouvoir l'étaler. Hein, c'est donc euh, des traits euh, secs. Euh, généralement, ce sont des traits très fins qu'on va faire. Hein, euh, ça va nous servir à délimiter des contours euh, ou alors à pointer des étoiles très, euh, très petites, très faibles, hein, pour être très précis. Voilà, c'est l'utilité du crayon euh, 1H et 2H. Ensuite, on a les crayons de mine B. Donc B, c'est un graphite gras. Hein, le B, c'est du graphite gras. Euh, là, ici, ça va jusqu'au 4B. Euh, certains astrodessinateurs dessinateurs utilisent du 6B, du 8B, du 10B, du 12B, etc. Enfin bref, euh, ça peut monter assez haut. Alors, euh, le crayon gras, bah, ça va servir justement à faire ces fameuses nébulosités ou à marquer des choses euh, qui sont très brillantes. Hein. Euh, notamment... Pour les euh, nébulosités, on peut utiliser le graphite qu'on va étaler sur euh, qu'on va effriter sur la, la feuille et puis que l'on va euh, ensuite euh, étaler. Donc moi je vous dis euh, on va étaler ça avec le doigt. Ah pas bien Cet astrodessinateur s'appelle euh, bah, MG, donc ce sont ses initiales. Euh, il a un site internet, euh, il m'a mis en, en lien. Euh, ses, ses créations, donc je vous remets en bas dans les commentaires euh, le lien de son site internet c'est Guillaume euh, Martineau c'est également un excellent guitariste euh, et euh, il, a, il a un petit groupe très sympa, je vous mets aussi euh, les, euh, le lien de son groupe, vous allez euh, voir comment, euh, comment il travaille aussi au niveau de la musique, alors lui il m'a dit euh, voilà, moi ce que j'utilise c'est pas, pas mon doigt hein. hmm, pas bien, c'est ça donc ça, c'est ce qu'on appelle un crayon estompe. Un crayon estompe. Voilà. Ça, c'est un estompe de 12 mm. Je vais vous le déballer. Voilà. Et ça sert à quoi Ça sert à quoi Ça sert à étaler le euh, graphite sur la euh, feuille. Donc, on va utiliser, par exemple, le euh, 4B. Voilà, je vais le sortir. Hop alors, ce que fait euh, Guillaume, euh, habituellement, il a une sorte de petite euh, sur sa planche à dessin. Donc, c'est ça aussi que je dois faire. Hein. Je l'ai pas, pas terminé. Euh, je vais rajouter ici euh, ce qu'on appelle un papier. Euh, vous savez, les papiers à poncer. Petit papier à poncer. Donc, je mets vais je mettre une petite pince ici avec euh, des, des petits bouts de papier à poncer que j'aurais euh, découpé en carré. Voilà. Que je vais mettre ici. Ça va me servir à euh, venir frotter mon crayon euh, donc là c'est du euh, 4B et puis ça va me permettre donc de, de, de, de créer euh, une petite zone où il y a du graphite et ensuite je vais venir euh, tremper mon estompe dedans comme un pinceau en fait et puis ensuite je vais étaler je vais étaler mon graphite et euh, je, vais les, je vais pouvoir l'étirer tranquille sans que ça euh, crée de coups de crayon sans que ça, ça fasse euh, ces, ces, ces vieux coups de crayon tout dégueulasses. Euh, voilà. Et donc, parfois même, bah, Guillaume me dit bah, je vais directement euh, griffonner euh, sur, mon, sur mon estompe et puis hop hop hop, je l'utilise comme ça. Donc une estompe, ça coûte pas cher. Hein, franchement, alors cette estompe, je l'avais depuis tellement longtemps dans un tiroir, j'avais perdu l'ancien euh, que j'en avais acheté un nouveau et puis bon ça a été rangé, euh, voilà, et, et rangé perdu quoi. Voilà donc une estompe, euh, ça c'est ce qu'il vous faut. Il euh, y a certaines personnes qui utilisent également euh, du, des petits ronds, vous savez les ronds des maquillants. Hein, ils prennent des petits ronds démaquillants qu'ils mettent autour du doigt pour faire une sorte de petite bonnette et ensuite ils peuvent étaler mais bon, c'est beaucoup moins précis qu'une estompe parce que vous avez pu remarquer que l'estompe, elle est pointue hein, euh, c'est vraiment comme un, comme un crayon hein, voilà mais n'utilisez plus votre doigt et si vous me voyez encore en train d'utiliser mon doigt euh, je vous autorise à me laisser un commentaire bien salé voilà autre chose, oui, alors on va parler de la lumière euh, j'étais en lumière rouge alors pour les euh, besoins de, du tournage, j'avais mis ma petite lumière rouge sur le porte euh, euh, le porte téléphone voilà, pour qu'on puisse me voir quand même, parce que sinon dans le noir franchement, euh, on voit rien euh, et donc, moi ce que j'utilise c'est ça, alors hop, voilà donc c'est un, un petit engin qui sert généralement soit aux coureurs à pied, soit aux cyclistes. Donc ça tombe bien, je fais de la course à pied, je fais du vélo. Donc j'ai ce genre d'engin, j'en ai 3 ou 4 chez moi. Ça coûte, ça coûte un petit peu. Hein. Ça doit coûter dans les, dans les 10 euros, 9 euros. Hein. Généralement, euh, ça se recharge avec ici une USB. Donc si vous avez en plus euh, un chargeur de batterie sur votre trépied de télescope et un câble, vous pouvez l'alimenter directement. Vous voilà, ne vous trouverez jamais en panne de lumière. L'avantage de ce petit engin, c'est qu'il est, que il est euh, à lumière sélective. Ici, par exemple, je l'ai mis en lumière rouge. Donc quand j'appuie pour l'allumer, je suis en lumière rouge. Pour l'éteindre, j'appuie dessus, mais j'appuie de façon longue il s'éteint tout seul, et quand je réappuie, je reviens et je reste en lumière rouge. Voilà, il ne faut juste pas se précipiter quand on l'éteint, parce que voilà, on est en lumière rouge, et si on se précipite, hein, hop, on est en lumière rouge clignotante, et puis après, si on veut revenir en lumière rouge, on est obligé de passer par la blanche, par la blanche clignotante, et on revient au rouge. Donc ça c'est le petit défaut, donc il faut être bien euh, coordonné, on appuie longuement, voilà. Alors l'avantage c'est que ça a un petit crochet, et donc moi ce que je fais c'est que je l'installe sur mes vêtements. Bon, les, je l'ai mis là, mais généralement je le mets un peu plus bas, comme ça c'est à, hein, à hauteur de tablette. Voilà, j'ai, voilà, comme ça, hop. J'ai mon éclairage. Alors, j'ai toujours une petite pochette. Et dedans, j'ai, euh, par exemple, une boussole. Euh, j'ai euh, ma lumière. Et puis, alors, ce que j'ai aussi... Ah oui, te... il <rire> fallait que je vous en parle aussi. C'est ça. Voilà. J'ai une, deux, deux gommes. J'ai deux gommes. Alors, une gomme taillée. Avec euh, différents, euh, différents angles, ça me permet de, de, de, de, de, de gommer très finement. Puis après, j'ai bon, la gomme classique, un pat patatoïde hein, classique. Voilà donc les gommes. Donc cette petite pochette, je l'ai ici. Je sais que certains astrodessinateurs préfèrent avoir tout sur leur euh, planchette. pardon. Hein, ils ont un porte-gomme, ils ont, porte ils ont euh, des porte-crayons, etc. Bon, moi, je ne suis pas fan de tout ça. Parce que souvent, je fais tout tomber. Voilà, ça tient pas. Euh, voilà pour euh, ce que j'avais à expliquer. Alors, pour terminer aussi, oui, euh, le gabarit. Hein Vous m'avez vu euh, dessiner à main levée un joli cercle. Euh, pff, ouais. Encore une fois, euh, c'était euh, de l'impro parce que voilà, quand on a affaire euh, autant euh, qu'on a en ce moment. Euh, on n'est pas forcément prêt, euh, on n'a pas forcément préparé tout, tout son matos et quand on voit un trou dans les nuages, hop, on file, on prend euh, la lunette, on prend le truc, hop, hop, hop, on y va presque euh, sans gants, sans bonnet, sans rien. Euh, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on va faire une belle observation et puis voilà, on n'a pas le matos. Donc c'est con, hein. Euh, voilà, euh, autre chose, ensuite, les lunettes. On m'a posé des questions sur mes lunettes. On m'a dit, voilà... Moi, quand je fais un astrodessin, les lunettes, je les vire, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, euh, l'avantage de pouvoir régler euh, la mise au point, c'est qu'on va pouvoir faire une mise au point à sa vue, sans les lunettes. Mais le problème, c'est qu'à mon âge, hein, euh, j'ai euh, 50 ans passés et je file vers mes 55, euh, je suis euh, presbyte, astigmate myope donc vous imaginez le truc je fais la mise au point euh, hop à l'oculaire et quand je euh, retire mon œil de l'oculaire et que je suis face à ma planche à dessin je suis obligé de mettre mes lunettes parce que je vois plus rien de mais alors plus rien de près je vois plus rien de loin je vois plus rien de près euh, je vois toutes les lignes horizontales et toutes les lignes verticales en double voire en triple ça c'est la l'astigmatie astigmatie la rétinienne et cornéenne euh, voilà, donc euh, j'ai les yeux complètement foutus. Hein. Donc oui, si vous êtes jeune, si vous êtes juste euh, porteur de lunettes parce que vous êtes myope, voilà, oui, profitez, profitez euh, effectivement de pouvoir retirer cette paire de lunettes euh, qui va vous gêner pour observer le champ de l'oculaire. Hein. C'est vrai qu'on a euh, parfois du mal à, à voir tout le champ de l'oculaire. Donc quand on a l'œil vraiment collé, on voit beaucoup mieux les choses. Hein. Donc ça, euh, oui. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Euh, mais par contre, moi, je ne peux pas faire grand-chose. Et euh, voilà. Euh, C'était à peu près tout ce que j'avais à expliquer sur euh, l'astro-dessin. Euh, oui, non, non, non, non, encore autre chose. Euh, on m'a également demandé, ben, pourquoi est-ce que je dessinais pas avec une feuille noire et des crayons blancs Bon, oui, pourquoi pas Alors ça, c'est en fait une... Euh, je dirais, une façon, de, une façon de faire, une façon de voir. Je sais qu'il y en a pas mal qui euh, dessinent aussi en, en papier noir sur crayon blanc. Euh, moi, en ce qui me concerne, je fais de l'astrodessin depuis tellement longtemps que j'ai commencé à une époque où le papier noir et le crayon blanc, ben, ça n'existait pas. Euh, J'habitais dans un petit village. Et, euh, dans les années 80, impossible de commander quoi que ce soit sur Internet parce que Internet n'existait pas, que les magasins n'avaient aucune idée de ce que c'était que la vente à, à distance, sauf peut-être le catalogue de La Redoute, euh, ou des Trois Suisses, euh, ou euh, le catalogue de la Samaritaine. Euh, mais ça s'arrêtait là. Hein. Il n'y avait pas euh, possibilité de payer par carte bleue, ou etc. Non, dans les années 80, euh, voilà, on allait chez l'épicier du coin, on allait à la petite supérette euh, et puis il fallait aller en ville eh oui. donc euh, il fallait être dans la grande ville aller dans les papeteries librairies euh, spécialisées euh, dans les articles d'art ce qui ne courait pas forcément les rues euh, un peu partout donc il fallait avoir une ville de moyenne voire grande importance hein, pour pouvoir s'acheter ce genre de, de choses ou alors d'attendre euh, que quelqu'un y aille et puis lui, lui dire « est-ce que tu peux m'acheter ça hein? ?» Donc non, le papier noir et le crayon blanc, moi, j'ai pas appris. Hein? pas c'est pas comme ça que j'ai appris. Donc effectivement, je pense que j'ai serré un de ces quatre, hein, puisque maintenant, euh, je peux le faire. Hein? Hein? Je vais pas rester là dans mon petit coin à dire « oh, poulon, je fais du papier blanc. » Non, non, je vais, je vais essayer. Hein, je vais essayer. Je vous promets, euh, je vais, euh, je vais aller chez Cultura ou à la Fnac ou je ne sais où et puis euh, ou sur Internet et je vais commander euh, du matos hein, donc euh, pour dessiner noir, euh, enfin blanc sur noir. Voilà. Et puis je vous ferai un petit retour. Euh, allez voir le, le site de euh, Guillaume Martineau. Euh, allez voir les commentaires qui ont été laissés. Euh, sur M42 en 42 minutes et puis euh, voilà, vous aurez des, euh, des informations très intéressantes. Merci merci à vous pour euh, tout euh, cet enrichissement euh, ces commentaires. Je vous invite à continuer à me bombarder de commentaires euh, et puis à échanger entre vous hein. vous pouvez vous répondre, il hein. n'y a pas que moi hein, qui puisse répondre à des commentaires hein. faites-le Allez sur le, la page Facebook de Dessins euh, Astronomiques et scientifique, euh, échangez avec les astrodessinateurs, allez dans les clubs, il y a des astrodessinateurs, j'en suis sûr, et puis euh, peut-être qu'une vocation euh, d'astrodessinateur euh, illuminera euh, vos soirées. Voilà, mes chers amis, où vous soyez dans l'univers, portez-vous bien